Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et nous allons préparer ensemble une recette de déodorant naturel spécialement formulée pour l'hiver Alors un déodorant naturel c'est hyper important parce que dans la plupart des déodorants du commerce vous allez trouver des sels d'aluminium donc tous les déodorants qui ont des propriétés antitranspirantes qui non seulement bloquent la transpiration alors qu'on n'en a pas besoin mais en plus sont vraiment nocifs pour votre santé. Je vous renvoie à un article dont je mettrai le lien juste sous la vidéo qui explique tout ça en détail. Alors ce déodorant il est spécialement conçu pour la période hivernale. Pourquoi comme vous pouvez le voir en ce moment, en étant plein mois de décembre, il fait froid, euh, le temps est plutôt maussade et la température à l'intérieur des logements baisse. Et lorsqu'on fait un déodorant naturel, ils contiennent une part importante d'huiles qui sont solides à température ambiante. Et quand il fait trop froid dans les salles de bain, on a quelque chose de très solide et compact. Euh, que je trouve très difficile euh, à l'utilisation parce que quand on essaye d'en attraper une petite noisette hein, pour l'appliquer sous les bras eh bien on a quelque chose de très dur il faut un petit bâtonnet, on s'en met plein les doigts euh, donc ce n'est pas du tout agréable donc, donc j'ai préparé une formule qui est spécialement adaptée à la saison froide et qui est enrichie avec du gel d'Aloe Vera le gel d'Aloe Vera c'est un ingrédient cosmétique extraordinaire. Si vous n'en avez pas à la maison filez en acheter, ça se trouve en magasin bio très facilement sous forme de gel. Donc il va être émollient pour la peau et il est en même temps cicatrisant. Donc dans notre déodorant il va avoir un double euh, intérêt, c'est qu'il va permettre d'avoir une formule beaucoup plus crémeuse qui va rester souple et il va prendre soin de la peau fragile des aisselles jour après jour. Donc c'est parti pour la recette, à tout de suite. Au niveau du matériel, j'utilise cette balance de précision que j'ai depuis des années, c'est vraiment un investissement indispensable. C'est pas possible de réussir une recette de cosmétique maison quelle qu'elle soit avec une balance de cuisine qui n'est pas précise. Vous allez le voir, j'utilise des cuillères pour vraiment peser précisément à 0,10 g près les ingrédients parce que c'est la seule façon d'être sûr que vous allez arriver au résultat que vous attendez. Donc investissez dans cette balance, elle coûte 15 euros. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. Pour le reste, c'est un matériel très très simple, un pot d'une contenance de 50 grammes que vous pouvez tout à fait avoir recyclé. D'ailleurs, je vous encourage à le faire et vous trouverez dans mon guide du ménage au naturel des astuces pour enlever les étiquettes de ces petits pots qu'on a toujours du mal à arracher de façon à recycler le maximum de contenants. Donc j'ai deux bols qui résistent à la chaleur, trois cuillères qui vont me permettre de peser précisément mes ingrédients, un mini fouet et une spatule. C'est une spatule de glaçage qu'on utilise en cuisine. C'est aussi un investissement que je vous conseille. Je vous mettrai le lien pour la commander sous la vidéo. Elle est vraiment géniale. Elle est fine et longue. Avec un long manche, c'est vraiment ultra pratique. Je l'utilise tout le temps. Les spatules que vous allez trouver dans les rayons, on va dire, parce que maintenant c'est devenu des rayons de magasins pour faire des cosmétiques naturels, sont des spatules qui vont faire 5 à 7 cm au total, donc la partie qui permet de racler est toute petite, le manche est minuscule, ça c'est vraiment top, si vous la trouvez, achetez-la. de cacao qui se présente en pastille. Je vais vous montrer de l'huile de coco, une huile végétale. Moi j'aime beaucoup utiliser l'huile de calendula qui est en fait un macérat de calendula que j'ai préparé moi-même, mais vous pouvez euh, tout à fait mettre une autre huile végétale selon ce que vous avez chez vous. Le gel d'aloe vera qui se trouve en magasin bio, qui doit être minimum 98% d'aloe. Regardez bien la composition du bicarbonate. Alors vous pouvez utiliser du, le bicarbonate euh, que vous avez à la maison. Moi je vous conseille quand même d'acheter celui-ci. C'est un bicarbonate de soude de qualité cosmétique. Il est beaucoup plus fin. On a un grain qui est très très petit. Et surtout pour les personnes qui ont la peau sensible, qui ont tendance à mal tolérer les déodorants euh, à, euh, au bicarbonate. Celui-ci il est très doux et il est beaucoup moins irritant. Dernier ingrédient, la fécule de maïs. Alors vous pouvez utiliser euh, de la roroute, c'est ce que moi je propose dans ma recette. Il se trouve que là je n'en ai plus. Donc j'utilise tout simplement une fécule euh, bio. Du cosgard, qui est un conservateur naturel et que j'utilise dans toutes les préparations cosmétiques qui contiennent de l'eau. Ensuite, nous avons des huiles essentielles. Donc l'huile essentielle de Tea Tree qui est antibactérienne puissante. L'huile essentielle de Palmarosa qui est la star de ce déodorant. C'est l'huile essentielle indispensable pour avoir un déodorant efficace. L'huile essentielle d'orange douce, c'est mon petit plaisir parce que c'est une huile qui est vraiment apaisante, qui invite à la relaxation, à la détente. Il faut savoir qu'elle peut être photosensibilisante. Comme on fait ce déodorant en hiver, ça ne pose pas de problème. Par contre, dans la formule que je fais spécialement pour l'été, j'ai mis une autre huile essentielle pour éviter tout problème. Alors première partie de la recette, je vais commencer par faire fondre au bain-marie dans la casserole que j'ai préparée juste derrière, les huiles qui sont solides à température ambiante. Donc je vais commencer par le beurre de cacao. Il faut vraiment essayer d'être précis. Vous voyez, je coupe des tout petits bouts jusqu'à arriver pile à la quantité dont j'ai besoin. L'huile de coco. Donc, tous les ingrédients sont bio, évidemment. Donc vous voyez j'utilise mes mains, je ne l'ai pas précisé mais j'ai désinfecté l'ensemble de mon plan de travail avec de l'alcool à 90 que je mets dans un petit spray. J'ai désinfecté mon matériel, j'ai désinfecté mon contenant et évidemment je me suis lavé consciencieusement les mains avant de commencer. Donc c'est pareil on essaye d'être précis, C'est pas facile, là je suis pile ouais, un tout petit peu au dessus mais ça ira donc je vais faire fondre mon beurre de cacao et mon huile de coco ça va être très rapide et cette fois-ci toujours avec une cuillère propre je vais peser les poudres on va commencer par la... on va commencer par la fécule et ensuite le bicarbonate Donc comme il en faut pas mal je commence par verser comme ça et quand je me rapproche de la quantité dont j'ai besoin je vais terminer avec la petite cuillère pour être précise dans mon dosage donc maintenant on va ajouter l'huile végétale donc moi j'utilise un macérat de calendula que j'ai préparé moi même vous pouvez intégrer de l'huile d'argan de l'huile de noisette de l'huile de cartame, de l'huile d'avocat pourquoi pas fondu je vais simplement les verser dans la première préparation Ah, le déodorant est prêt, maintenant il suffit de le mettre 2 à 3 heures au frais pour qu'il prenne bien, que les huiles solidifient à nouveau. N'oubliez pas de l'étiqueter, il se conserve 3 à 4 mois mais vous l'aurez sans doute terminé avant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer